Pratiquer le chant prénatal. Alors, qu'est-ce que c'est Comment ça se passe Comment on fait on en parle tout de suite. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide toutes les semaines les gens à mieux chanter en leur proposant des tutos, des astuces sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous et surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche. Ça te permettra d'être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée sur cette chaîne, mais notamment aussi à chaque fois que je serai en live car je fais de plus en plus de live sur cette chaîne YouTube et ça nous permettra du coup d'échanger en direct. Alors le chant prénatal en quoi est-ce que cela consiste? L'idée c'est que lorsqu'une maman est enceinte et qu'elle attend euh, un bébé, eh bien, elle va pratiquer elle-même le chant euh, de manière à euh, euh, comment dire à, à solliciter en fait le, son enfant à venir. Ce qui se passe, c'est que le chant, c'est une vibration. Tes cordes vocales génèrent une vibration à la base et cette vibration va se propager par l'air jusqu'aux oreilles des gens qui écoutent. Mais ce n'est pas simplement une vibration qui va se propager dans l'air. Cette vibration, elle va aussi se propager dans tout le corps via les os. Et Tu l'as peut-être déjà expérimenté quand tu chantes, des fois même sur certaines notes, on va avoir vraiment cette sensation de, de vibration dans tout le corps. Certaines personnes le ressentent dans les cuisses, dans les jambes, jusque dans les pieds. Donc ces vibrations que tu ressens dans le corps, eh ben, tu imagines bien que euh, le fœtus qui euh, est dans le ventre euh, de la future maman, il va ressentir aussi ces vibrations puisque euh, ces vibrations vont se transmettre dans les os, mais aussi via le liquide et du coup, il va pouvoir les ressentir. Alors, pas forcément les entendre au départ euh, quand tous les organes ne sont pas encore formés, mais il va les ressentir lui-même dans tout son corps en formation. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de très puissant. Euh, on sait d'ailleurs euh, que, que les, les, les futurs nouveau-nés réagissent très bien à la musique et euh, si tu veux, cette vibration euh, va en fait euh, l'entourer parce qu'il est bien au chaud dans le ventre euh, de la maman. Euh, et cette vibration, ces de sonores en fait, elle va avoir un rôle comme cela d'enveloppement. De, Il va vraiment être immergé euh, dans le son. Donc, c'est quelque chose de, de très agréable. Maintenant, euh, il y a euh, une autre chose, c'est qu'une euh, personne qui chante va générer euh, des hormones et notamment les ocytocines. Alors, c'est l'hormone notamment de l'accouchement, c'est l'hormone euh, de l'attachement. C'est une hormone du bien-être et le fait d'avoir une pratique vocale eh bien, euh, facilite euh, cette génération d'hormones. Donc là aussi, euh, la maman va se sentir euh, de, de, de mieux en mieux finalement avec cette production euh, hormonale augmentée encore plus euh, grâce au chant Et euh, bien sûr, ce qui fait du bien euh, à la future maman, eh bien, fait du bien aussi au futur bébé euh, à venir. Alors, euh, on sait euh, par des études que euh, un, un, un, en fait, le son qu'un bébé va le plus entendre, c'est forcément la voix euh, de la maman puisqu'il euh, est euh, en elle et euh, à chaque fois qu'elle parle, il perçoit les vibrations. Et On sait qu'à la naissance, à peine 24 heures euh, après l'accouchement, le nourrisson reconnaît déjà le son euh, de sa maman. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui ont été faits où euh, en fait plusieurs femmes euh, parlaient au nourrisson et le nourrisson à partir de 24 heures réagissait déjà au simple son de la voix de sa maman. C'est-à-dire qu'il l'avait déjà identifié alors que ça fait à peine une journée euh, qu'il est venu au monde, il sait déjà identifier le son de sa maman. Alors, les scientifiques pensent que c'est parce qu'il euh, a déjà perçu les vibrations du son euh, de sa maman quand il était encore dans son ventre. Et évidemment, euh, pratiquer euh, du chant prénatal, eh c'est chanter. Donc, c'est aussi multiplier les moments où tu vas pouvoir euh, générer, produire un son et partager ces vibrations avec ton futur enfant. Alors, euh, ce qu'on sait aussi, c'est que euh, ça va l'éveiller à la musique parce que euh, il va connaître finalement ses vibrations très très tôt euh, dans son développement et euh, plus tard, eh bien, euh, il va reconnaître ses sons puisqu'il va poursuivre euh, l'écoute de musique dans sa vie. Il sera euh, soit via des concerts, soit via une pratique musicale euh, sollicitée euh, par ses vibrations et ça va évidemment lui rappeler euh, ben les, premiers jours, euh, les premiers jours de sa vie quand il était encore dans le, dans le ventre de la maman. Donc, c'est vraiment euh, un cadeau je dirais qu'on peut faire au futur enfant chant prénatal est vraiment une pratique qui se développe de, de plus en plus. Donc tu peux chercher sur Internet, il y a maintenant des, des cours, hein, de chant, euh, cours de chant prénatal. Euh, il y a certainement une association qui fait ça vers chez toi. Maintenant, si tu souhaites euh, mettre en place une, une technique vocale pour voilà, euh, être la plus efficace possible dans la génération des sons et notamment des vibrations qui vont euh, bercer l'enfant, eh euh, je te propose d'accéder euh, gratuitement à une conférence. Donc cette conférence, je vais te l'envoyer chez toi dans ta boîte mail. Tu vas recevoir un lien d'accès. Alors pour cela, c'est tout simple. Il te suffit de cliquer dans la description. Il y a un petit lien et en cliquant dessus, eh bien, tu vas faire apparaître un bandeau sur lequel tu auras juste à renseigner un prénom et une adresse mail pour recevoir directement tes liens d'accès à cette conférence offerte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des amis euh, qui, euh, qui attendent un enfant et qui sont intéressés par le champ prénatal, eh bien, tu peux leur partager cette vidéo. Ça leur donnera euh, du coup quelques idées de savoir si c'est pour elles ou pas, si elles ont envie de poursuivre plus loin et de pratiquer euh, euh, cette, euh, cette technique. Maintenant, moi je te dis ben, écoute, à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao